Si vous avez des enfants, tout d'abord, vous devez établir l'intégrité. Vos paroles doivent correspondre à vos actes. Parce qu'un enfant est fait de telle façon qu'il ne vous écoute pas vraiment. Il n'écoute pas vos paroles, mais il prête attention à tout ce que vous faites et à votre façon d'être. Donc il est extrêmement important que, si vous voulez gagner le respect, l'amour et la confiance de vos enfants, le plus important, c'est d'établir une atmosphère d'intégrité absolue. Quoi que vous soyez, vous n'avez pas à avoir honte de quoi que ce soit, mais il est important que vous établissiez une atmosphère d'intégrité, d'honnêteté, et vos paroles doivent absolument correspondre à vos actes.